Pour cette onzième idée de cadeau fait maison, je vous propose de faire un cadre plein de poésie sur le temps qui passe que personnellement j'ai offert à ma grand-mère pour son anniversaire. Il vous faudra d'abord sélectionner une photo pas trop trop dure à reproduire avec des personnes que vous avez à disposition pour la faire. Donc ici, moi. Donc on évite les fonds trop compliqués avec trop d'accessoires ou alors vous pouvez vous amuser à les recréer en version bricolage. Une fois la photo sélectionnée, il va falloir trouver les accessoires et le bon endroit pour la prendre. Il faut faire attention à la composition globale de la photo, que les formes, les poses, les expressions et les couleurs soient respectées. Si vous en avez les compétences, vous pouvez faire quelques retouches sur votre photo pour plus de ressemblance avec la photo initiale. Ensuite, munissez-vous d'un support pour mettre vos photos, un cadre ou, comme moi, une toile pour vous prendre encore plus pour un grand artiste. Il vous faudra bien sûr deux photos imprimées au même format, de la colle et tout un tas de trucs pour décorer. Pour moi, des marqueurs, des paillettes et du scotch de couleur. Pour faire votre composition, vous pouvez vous aider d'un outil très pratique, un moteur de recherche. Vous pouvez y imprimer des images ou les reproduire à la main suivant votre confiance en vos talents de dessinateur. Moi, ma grand-mère aime beaucoup Philippe Geluc, alors j'ai cherché une illustration du chat en lien avec un anniversaire, puisque c'était son anniversaire. J'ai d'abord fait des marques au crayon sur mon cadre pour noter la position de mes photos, et je vais faire ma déco avant de les coller. Une fois votre œuvre d'art terminée, collez vos photos. Moi, j'ai ajouté un morceau de scotch sur lequel j'ai écrit les années de prise de vue, 1993 et 2021. Après, j'ai un petit peu forcé sur les paillettes. Voilà le résultat. Quand ma grand-mère l'a reçue par la poste, elle a remercié ma sœur parce qu'elle pensait que c'était ma nièce sur la photo et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait mis deux fois la même photo. Bon, elle ne voit plus très bien ma grand-mère, mais avec la bonne lumière et quelques explications, elle était ravie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire comment vont les yeux de votre grand-mère et moi je vous retrouve demain pour un nouveau tuto cadeau.